Recherche filtre, nous avons des fissures sous le bac à douche. Et donc nous avons mis du colorant. Voilà. Et le colorant, on s'est aperçu qu'il arrivait vers le devant des marches, comme ici. Voilà. voilà. Donc on a une contrepente sur la paillasse du receveur de bouche. Donc l'eau. Bon, forcément là on n'en a mis que très peu donc elle ruisselle là le long Hop. et après elle vient par ici tombe ici comme on voit les traces du colorant et vient s'infiltrer dans les joints mais également finit sa course dans l'autre salle de bain qui est à l'étage inférieur voilà toujours le colorant voilà, l'eau tombe par terre et nous arrive du plafond. Voilà. Puis détecté.